sur instagram euh, on se retrouve pour ce live gestion du stress on a eu quelques soucis techniques mais là on est bon euh, donc déjà voilà comment vous sentez, euh, comment vous sentez comment vous sentez physiquement moralement psychologiquement euh, de toute façon live un peu stressant et oui évidemment là il faut se dire que de toute façon vous avez tout donné et que, et que ça va forcément bien se passer ça va être un peu euh, l'idée de ce live le mood de ce live être positif et puis, on va vous donner quelques, quelques outils de gestion euh, des émotions Bonjour Camille, Bonjour. On, on retrouve quelques stagiaires de la promo Mandela, alors si vous êtes là, un coucou à vous euh, et si vous ne faites pas partie de la promo, bah, euh, un clin d'œil à vous aussi, on est là pour vous donner quelques outils. Sabrina vous me dites j'ai l'impression d'avoir oublié ma formation, toute ma formation. Bah oui, c'est bien, bien pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de vous rappeler à quel point vous savez encore, vous avez des connaissances, vous ne vous avez pas oubliées. et on va vous donner des outils pour maîtriser, euh, maîtriser un peu toutes ces idées euh, parasites. Euh, alors, la première partie de ce live, ça va être surtout un rappel des bonnes pratiques euh, pour le jour des épreuves, donc qu'est-ce que je ne dois pas oublier, les indispensables, comment est-ce que j'aborde mon épreuve, voilà vraiment, euh, euh, on va balayer ça comme ça, vous, vous, vous, on va vous relister tout ce qu'il ne faut pas oublier, comme ça, hop, vous n'aurez pas besoin de penser à ça. Et sur, ensuite, on passera sur une deuxième partie plutôt outils, euh, gestion du stress, donc avec des exercices de respiration, issus de la sophrologie, etc., des choses un peu plus euh, concrètes. Euh, oui, Choupette, vous nous dites la situation actuelle du pays n'est pas rassurante pour les jours des épreuves. Oui, c'est vrai. C'est vrai et d'ailleurs, on en parle un peu, plus, un peu plus loin, on vous dit que, justement, euh, quelques, quelques conseils pour euh, arriver serein le jour des épreuves et notamment bah, partir très, très tôt. Beaucoup plus tôt, je ne sais pas où vous passez, je ne sais pas votre concours, mais si, si c'est dans une grande ville, c'est vrai que c'est un, un critère en plus qui peut vous inquiéter. Donc, on va commencer, euh, on va commencer par, euh, par faire un petit point euh, sur, euh, sur les, euh, les indispensables à ne pas oublier. Euh, Rézy, peut-être que tu repréciser quelque chose sur, euh, sur le fait que le, le live soit dispo. Oui, du coup, le live sera disponible en replay sur nos réseaux sociaux et euh, dès demain sur YouTube. Donc vous pouvez poser toutes vos questions en direct sur le chat, on y répondra. Et euh, avant tout, vous voulez savoir déjà en commentaire, euh, mmh. dites-nous ce que vous avez le plus de mal à gérer, est-ce que c'est le stress, la fatigue, l'organisation du temps de travail et également euh, si vous utilisez déjà des méthodes mmh. euh, d'apaisement, de gestion du stress euh, mmh. qui peuvent également servir à d'autres candidats. Donc euh, n'hésitez pas à les partager euh, en commentaire. Oui, puis de toute façon, on va interagir sur le chat. On a Yves aussi, que vous connaissez euh, la promo, que vous connaissez bien. Votre, un de vos responsables de formation qui répondra sur le chat avec nous s'il y, y a des questions qu'on qu n'a pas le temps de prendre en direct. Mais n'hésitez pas à, à poser vos questions ou simplement bah, marquer vos émotions, votre ressenti, ça fait du bien aussi des fois de vider un peu le sac. Euh, alors déjà, euh, erreur à éviter et conseil pour le jour J. Euh, la veille... Euh, honnêtement détendez vous. Alors c'est facile à dire ça, quelqu'un hein. qui est stressé déstresse-toi, ce n'est pas évident mais c'est surtout de, de, lâcher la, de lâcher prise et pas forcément se dire je révise jusqu'au bout, je, veux, je relis mes fiches etc, vraiment euh, posez, posez la, tout ce qu'il y, qu y a en lien avec le CRPE, ouvrez un livre si vous arrivez à vous concentrer sur un peu de lecture, regardez une série, mettez vos Netflix, euh, mangez un bout avec un proche, sortez boire un verre, ou si vous, si vous, si vous n'êtes pas chez vous, vous avez dû prendre un déplacement pour aller euh, passer votre concours ailleurs dans une grande ville, euh, regardez la télé, euh, voilà, faites, faites, faites, faites des choses qui vous sortent un petit peu, une vraie distraction parce que de, de toute façon quand vous allez, si vous révisez, que vous reprenez votre euh, vos fiches de révision, vous avez l'impression d'avoir tout oublié. Donc voilà, c'est l'aisance vous me dites que vous, euh, oui c'est ça, que vous allez faire du yoga, vous allez marcher, vous allez courir. Euh, c'est ça, exactement. Il faut, il faut faire des choses, voilà, une pratique sportive par exemple, qui peuvent vous faire sortir un petit peu euh, tout, ce, tout ce stress en plus. Euh, donc, la veille du concours, on pose toutes ces révisions. Euh, ensuite, pour le jour J, on va refaire un petit listing de ce qu'il ne faut pas oublier. Bon, déjà, avant tout, on se rappelle que le téléphone n'est pas autorisé. Hein. Ça, c'est un petit rappel, bon, on l'a tellement tout le temps avec nous que des fois, on a fait l'oublier. Donc, on le pose, il est éteint et rangé dans le sac pour éviter qu'il vibre. Niveau administratif, on va prendre avec soi une pochette fermée pour mettre sa convocation. Alors, nous, vous conseillons de prendre l'original et une copie, pas rangé au même endroit, évidemment. Pour les convocations, attention pour les personnes qui sont inscrites sur plusieurs concours, plusieurs académies, prenez bien la bonne, vérifiez ça, mettez tout ça dans une pochette. Pareil, votre papier d'identité à prendre, carte d'identité au passeport, l'original et une copie, pareil, mmh. rangé, euh, rangé ailleurs. Ça permet de ne de pas, de pas tout perdre. Euh, donc ça, c'est OK. Ensuite, sur le matériel, on va en faire un point parce qu'on a eu beaucoup de questions sur le matériel à prendre, et les indispensables, à, ce qu'il ne faut pas oublier. Mmh. Alors, euh, déjà, vous savez que tout doit être posé sur la table, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous autorisé Donc déjà, on pose tout sur la table. Éventuellement, on peut ranger le euh, matériel dans une pochette en plastique. Si vous y avez pensé un sac de congélation, quelque chose qui soit transparent pour que les, les examinateurs puissent bien voir ce que vous avez. Euh, éventuellement, vous pouvez ranger des choses sous la, votre chaise aussi pour avoir plus de place sur le bureau, hein, faire un petit peu de place pour être à l'aise. Donc, nous, on vous conseille de prendre deux stylos noirs billes. Attention, pas de stylo plume, pas de, de stylo friction, qu'on appelle ça, parce que ce sont des encres effaçables et vous savez que euh, vos, vos copies peuvent être scannées pour être corrigées. Et dans ce cas-là, euh, dans ce cas-là, l'encre peut s'effacer. Donc, c'est déconseillé de partir sur des stylos friction. Alors, je vous le dis, en on, on ici chaque année, ça peut causer des soucis. Donc, partez sur du stylo bi classique. On, on, on évite le stylo plume aussi, dans la mesure du possible. Euh, deux crayons à papier aussi, à chaque fois, on les double. Hein. C'est mieux d'en avoir deux. Donc, deux crayons à papier avec un sac crayon, évidemment. Des surligneurs, très important. dit, on reparlera tout à l'heure, mais c'est très important de pouvoir avoir des surligneurs pour justement euh, pour justement pouvoir mettre en avant les mots clés. On verra après pourquoi. Euh, oui, alors, comme je vous dis, c'est pas forcément vous vous, vous vous êtes étonné par rapport au, euh, au stylo plume et au stylo friction. Nous, c'est déconseillé par expérience. On a déjà eu des retours de candidats où, où, où, où la langue s'était effacée. Donc, euh, c'est accepté. En effet, sur les académies, nous, on ne le conseille pas. On le conseille pas. Si vous pouvez écrire avec un stylo bille classique, c'est euh, préférable. Ensuite, donc une paire de ciseaux avec des surligneurs, de la colle. Euh, un effaceur, enfin un, un blanco, vous savez type blanco. Alors deux règles, pourquoi deux Parce que euh, c'est arrivé pareil, euh, un de nos candidats en fait a euh, cassé sa règle pendant l'épreuve. Voilà donc euh, c'est quand même pas de bonne mais ça arrive donc prévoyez-le. Euh, on partira aussi sur un rapporteur, un compas, une équerre, euh, deux calculatrices, alors nous on est en Pareil, on part sur deux, on ne sait jamais. Pareil, dans une calculatrice, c'est cassé pendant une épreuve. Donc, on part sur deux. Et des piles, évidemment, les piles. Prenez les piles avec vous. Euh, on se rappelle que pour la calculatrice, on la met en mode examen ou non programmable. Il faut qu'elle soit acceptée. Euh, donc, voilà, on a fait le tour. Si vous voulez, on vous, on vous remotera dans le chat euh, la liste euh, du matériel à ne pas oublier. Hein, comme ça, vous, vous en faites une checklist et vous êtes sûr d'avoir rien oublié. En à côté du matériel, on pensera bah, à se ravitailler. Hein, on pensera à soi, donc euh, de l'eau. Euh, des petits snacks alors, on évite les choses trop collantes ou qui font trop de bruit on, on pensera à ouvrir bien à l'avance les, les emballages pour éviter de déconcentrer les autres candidats et soi-même d'ailleurs euh, mouchoir, montre chronomètre pour ceux qui préfèrent avoir un chronomètre lancé euh, dès le début de l'épreuve mais la montre, euh, montre c'est pas mal euh, alors des boules de caisse certains, certains ont besoin de vraiment de s'isoler donc, ça permet, euh, ouais, ah ouais, ouais. ça permet de se couper un peu du, du reste et ça peut être pas mal. Alors, du doliprane aussi, on le conseille euh, en cas de migraine. Voilà. En général, on n'en prend pas, mais c'est bien de l'avoir au cas où. Si on, a, voilà, si on a des mots de tête qui commencent, ça permet de pouvoir se recentrer rapidement et ne pas être euh, parasité par ça. Pour les personnes qui ont les cheveux longs, évidemment, une petite barrette, des élastiques à portée de main, c'est pas mal, ça évite d'être euh, trop euh, perturbé par ça. En fait, en gros, alors, on va vraiment. Essayez de faire le vide pour pouvoir se concentrer à 100% sur, euh, sur ses connaissances et ses compétences. une montre connectée, ça se passe comment La montre connectée, ce n'est pas forcément conseillé parce oui. que si vous recevez vos notifications pendant l'épreuve, oui. euh, ce n'est pas, pas conseillé du tout même. Vous partez plutôt sur quelque chose de très classique. Euh, pour les personnes qui ont des lunettes ou des lentilles, pareil, pensez à, à, prendre, à les prendre. Voilà pour, euh, voilà pour euh, un peu le, le, la liste, je vois qu'il y, qu y a du monde qui nous rejoint sur Instagram, notamment des personnes euh, qui sont en Angleterre, donc on leur fait un coucou, et sur Facebook je vois aussi, on va un peu lire ce qu'on nous dit, ok, la Monde connecté est interdite. Oui, c'est ça. Voilà pour la liste. Euh, maintenant on va passer, voilà je vois, on voit, un hein, les dis, ça vu qu'il y a des euh, personnes qui, qui nous disent euh, que sur les convocations c'est bien noté que la montre oui, est interdite, oui. notamment dans l'Académie de Nice, oui. voilà, on, on vous la déconseille. Ensuite, pour les conseils généraux euh, pour les épreuves écrites. donc on a parlé tout à l'heure bah, du risque de trafic sur la route, des grèves, choses comme ça, on ne sait jamais, si vous prenez des transports en commun, il vaut mieux anticiper au maximum pour, ce pour se rajouter du stress en plus. Donc on va essayer de partir bien à l'avance, nous on recommande une heure et demie, hein, au moins. C'est-à-dire que vous allez arriver tout sur l'épreuve, donc peut-être pensez à prendre un petit, un petit sandwich pour manger avant, pour ne pas arriver le ventre vide, si vous arrivez à manger quelque chose. Euh, pareil, si vous devez passer aux toilettes avant l'épreuve, essayez de l'envisager un petit peu, de l'anticiper un petit peu à l'avance, euh, ben pour ne pas, pas faire la queue, par arriver en retard. On va essayer de supprimer les, les commentaires qui n'ont pas forcément... Le lieu d'être ici, on peut même les, les bannir du, du live, euh, pénurie de carburant vous me dites aussi, oui ça fait partie, ça vous rajoute des petits, c'est des imprévus qui se rajoutent à votre charge mentale pour le jour des, des épreuves donc anticipez le bien, bon, là, on a le temps de voir venir hein, pour le carburant mais voilà prenez prenez bien le, le temps de gérer ça à l'avance. Une fois sur place, avant que l'épreuve ne commence alors en fait ce que vous voulez, il n'y a pas de règle de conduite, vraiment l'idée c'est que vous puissiez vous mettre dans votre bulle comme on dit tout à l'heure, si c'est euh, retrouver des collègues de promo bah, c'est super, si c'est euh, avoir un proche qui reste avec soi pour vous rassurer c'est bien aussi, si c'est vous plonger dans un bouquin qui n'a rien à voir avec, le, avec des épreuves, avec le CRPE c'est super, ça peut être euh, la musique, voilà vraiment vous en faites ce, ce qui vous semble le mieux surtout ne, ne, ne vous Enfin, ne vous laissez pas euh, distraire par ce que font les autres vraiment c'est chacun fait euh, comme lui il a envie donc pas de soucis là dessus, pas de complexe en fait comme vous avez envie c'est votre moment vous avez même travailler toute l'année pour ça donc euh, mettez tout pour, euh, pour vous sentir bien pour vous sentir bien mais on va vous donner de toute façon quelques exercices pour vous aider justement à canaliser tout ça euh, une fois dans la salle euh, ça c'est important de se projeter aussi dans la salle dans laquelle vous allez être selon où vous êtes il se peut que ce soit un, une grande salle, une immense salle avec beaucoup, beaucoup de candidats ça ça peut être impressionnant au début euh, quand on arrive euh, là c'est de se dire en fait que ben, vous êtes tous dans la même situation donc en fait vous êtes tous forcément stressés et que forcément euh, vous allez être tous dans la même euh, configuration donc en fait vous n'êtes pas le seul à avoir peur vous n'êtes pas le seul à être impressionné par tout ce monde donc au contraire voilà les, ne les laissez pas submerger par, ce, par cette inquiétude restez concentré sur vous même et de toute façon, une fois que l'épreuve commence, vous êtes à fond sur votre copie et vous, vous restez focalisé sur vous. Là, c'est vraiment la confiance en vous qui est de rigueur. On va voir avec Eurydice et, et tout à l'heure comment arriver à se recentrer sur vous-même. Mais euh, voilà, vraiment, c'est euh, j'ai confiance en moi. Si je suis là, ce n'est pas pour rien. J'ai des connaissances, je sais les restituer. Voilà pour euh, les conseils préalables. Euh, Peut-être maintenant, tu peux continuer à donner quelques conseils une fois devant la copie. Comment oui. ça se passe alors du coup, une fois que vous êtes devant votre copie, euh, dès le début de l'épreuve, pensez à remplir les en-têtes de deux à trois copies euh, pour éviter d'oublier euh, de les remplir à la fin euh, par stress ou par manque de temps. Euh, également, une fois que l'épreuve a commencé, n'hésitez pas euh, à noter les éléments que vous avez en tête euh, sur votre brouillon pour ne pas les oublier. Euh, ensuite, vous n'êtes euh, pas obligé de répondre aux questions dans l'ordre. Donc, vous pouvez répondre aux questions mmh. dans le désordre, mais pensez bien euh, à préciser l'intitulé de la question traitée, ouais. euh, son numéro, pour euh, que le correcteur arrive à, à corriger possible. votre copie le euh, plus facilement possible. Euh, pensez également à numéroter les pages au fur et à mesure. Euh, vous pouvez, quand vous commencez, euh, c'est important de lire le sujet dans son mmh. intégralité oui. et, euh, comme on disait tout à l'heure, donc, d'utiliser les euh, surligneurs pour, euh, pour mettre en avant les mots-clés et euh, connaître euh, les, les sujets les plus importants à traiter. Oui c'est ça, dans la première lecture déjà il faut être euh, proactif dès la première lecture avec son surligneur. Hein. Donc, ça mmh. vous l'avez vu en cours de toute façon avec les profs mais, mais c'est bien de s'en rappeler. Mmh. Ensuite euh, sur votre brouillon vous pouvez euh, noter le timing à respecter pour chaque partie. Donc lorsque vous composerez vous devrez euh, vous référer à ce timing et être très vigilant à, à bien gérer votre temps. Euh, vous l'avez déjà fait en vous entraînant, donc il n'y a pas de, de souci, ça va bien se passer. Pensez également à regarder l'heure très souvent, euh, parce que beaucoup de candidats échouent par manque de temps, donc ne vous faites pas piéger, euh, faites attention à l'heure et surtout ne restez pas bloqué plus de 5 minutes sur un exercice. Euh, si vous n'y arrivez pas, euh, passez à un autre exercice et vous y reviendrez plus tard, il euh, n'y a pas de problème. Ensuite, durant l'épreuve, euh, ne vous laissez pas déstabiliser par les autres candidats. Euh, ce n'est pas parce que votre voisin écrit un roman euh, que c'est juste. Mmh, voilà, <rire> restez focalisés euh, sur, euh, sur votre épreuve et ne faites pas attention aux autres. Pensez également à avoir une écriture euh, lisible, euh, surtout en fin d'épreuve parce que vous mmh. êtes pressé, donc vous allez écrire rapidement, mais faites attention à ce que ce soit bien lisible et clair. Et euh, ne faites pas des phrases à la rallonge. Ouais. Le but est d'être le plus, le plus succinct euh, avec une information par phrase. Mm -hmm. Ensuite, un autre élément qui est très important à la fin, euh, prévoyez 15 minutes pour la relecture. Euh, parce que vous pouvez perdre ou gagner des points sur l'orthographe. Et c'est justement euh, ces quelques points qui peuvent faire la différence euh, et vous démarquer des autres candidats. Euh, donc, euh, surtout, mmh. euh, relisez bien euh, votre ouais, copie. ouais. Et, euh, et surtout faites euh, attention aux fautes d'orthographe qui, euh, qui peuvent être sanctionnées également. Oui, c'est ça. Hein. C'est que les fautes d'orthographe, que ce soit en français ou en maths, elles sont forcément euh, sanctionnées. Et vous savez, ce concours-là, on va chercher le moindre petit mmh. de point, le moindre demi-point, centième de point pour être au-dessus des autres. C'est un concours, ce n'est pas un examen, on doit être les meilleurs. Donc, vraiment, euh, essayez d'adopter cette rigueur-là de la relecture. C'est fastidieux, mais c est, c est, c est, c est, franchement c'est indispensable et, et des fois on se rend compte que la phrase n'a pas de sens, qu'on oublie un verbe, qu'on oublie un accent. Les accents sont très importants aussi, on pensez à tout ça. Ok, donc maintenant qu'on a vu un peu le concours adopté devant sa copie, on va essayer de, se, de faire des exercices de, ben, pour gérer ce stress là. Euh, des exercices pratiques, donc à faire dès maintenant jusqu'aux euh, épreuves euh, du concours et même le jour J euh, évidemment. Euh, sans modération. Alors, premier exercice, ça s'appelle le déplacement du négatif. Donc, c'est extrait des vidéos de sophrologie qu'on vous a proposé sur euh, votre outil de travail, sur votre espace étudiant. Hein, là, c'est là je, je m'adresse à la promo Mandela. Vous pouvez retrouver ces vidéos de Marie, notre sophrologue à Citré, qui vous a fait euh, quelques exercices pour euh, les épreuves. Donc, adopté pour les écrits et pour les oraux évidemment donc en fait ça s'appelle le déplacement du négatif donc en fait ce qu'on va faire là c'est un exercice de contracter relâcher vraiment physiquement on va relâcher la pression pour évacuer ce stress ces émotions négatives ces idées parasites et relâcher les tensions musculaires vous savez quand on se stresse on se tend donc en, en se relaxant on va forcément s'apaiser l'esprit c'est un peu comme un massage quand on fait un massage hop de suite on va se détendre alors ce qu'on va faire je vais essayer de vous le montrer en direct, donc en fait, on va inspirer en croisant les bras derrière la tête. On va bloquer l'inspiration et on va souffler en poussant avec les mains. Donc, je vous le montre, Ça à reproduire. Donc, on va inspirer, on croise les mains, on inspire, on inspire, on ferme les yeux, on bloque tout, on bloque tout, des sourcils jusqu'aux abdos, jusqu'aux pieds, on bloque, on bloque et on pousse on pousse avec les mains, Alors, je vous le refais peut-être sur Instagram, je ne l'ai pas trop vu on se le refait un coup, donc on inspire, on bloque tout la respiration, on bloque renforce on avec les sourcils, les fessiers les abdos, les pieds et on va pousser en expirant voilà et ça on se le refait 4-5 fois d'affilée plusieurs fois par jour si nécessaire et en fait en c'est physiquement en poussant, en évacuant cette, cette, ce stress là on vit petit à petit le quotient négatif si vous voulez qu'on a à l'intérieur de soi et ça reproduire sans modération ça vous fait du bien euh, pour ceux qui, qui, qui veulent mieux travailler cet exercice vous l'avez dans la vidéo de Marie euh, pour rappel en sophrologie on inspire par la bouche et on souffle par le, on expire par la bouche Voilà, ça, ça, ça, ça pourra vous aider même pendant les épreuves on inspire par le, on inspire <rire> par le nez pardon et on expire par la bouche c'est ça ça pourra vous, vous aider pendant vos épreuves aussi euh, on a un autre exercice pour vous, pratique aussi, facile à, à faire. Oui, c'est la cohérence cardiaque. C'est euh, un exercice qui permet euh, d'apprendre à contrôler sa respiration afin de réguler son stress et son anxiété. C'est une technique simple qui a de vrais effets physiques qui vont vous soulager. Alors, comment s'y prendre Donc, Pour qu'elle soit très efficace, euh, vous pouvez le faire trois fois par jour. C'est six respirations par minute et pendant cinq minutes. Donc vous pouvez commencer une fois par jour, au moment de la journée où vous vous sentez le plus stressé et euh, vous pouvez aussi en faire une routine quotidienne, 5 euh, petites minutes dans la journée. Euh, c'est vrai que des fois on trouve des excuses, on n'arrive pas à se trouver du temps mais je pense que cinq minutes vous allez pouvoir euh, mmh. réussir à les trouver et à vous détendre. Bon, on voit que l'Uben vous dit assez ça, hein, euh, vous pratiquez la cohérence cardiaque, vous ne pouvez pas vous en passer. c'est ça et ensuite également, si vous en ressentez le besoin et que vous trouvez ça efficace, euh, vous pouvez ajouter une session le matin au réveil et entre midi et deux, mmh. ou aussi euh, pendant votre session de révision, que ce soit avant ou après, selon votre état d'esprit. Oui, donc ça c'est des, des petites choses à, à utiliser euh, qui sont pas mal pour faire baisser la pression. C'est ça, et vous pouvez également donc retrouver euh, des petites vidéos explicatives sur YouTube euh, pour vous aider à faire ces exercices. C'est ah. ça, il y, y a pas mal d'exercices là, super mmh. vidéo euh, explicative, mais vraiment la cohérence cardiaque, euh, c'est mmh. même à utiliser, comme vous dites, à l'île euh, tous les jours, euh, si ça fait mmh. bien. Euh, on va essayer aussi d'adopter une projection positive de soi-même. C'est-à-dire que... Alors l'exemple de la cohérence cardiaque, avant que je passe à la projection positive, Céline, le souci c'est que c'est... Euh, en fait, ça, ça va être... Un peu <rire> long de vous montrer, c'est pour ça qu'on ne le fait pas, mais... C'est six respirations par minute. Voilà. Donc Inspire, donc expire. Voilà. C'est vraiment des longues respirations pour ça. vous détendre. C'est ce qui permet de, c'est ce qui permet en fait de, de pouvoir baisser euh, baisser son stress. Alors, on va passer donc voilà. Ouais, donc je vous disais à la projection positive. Alors qu'est-ce que c'est C'est l'idée en fait de se projeter dans la réussite, dans le succès. Et dans, en faisant ça, ben on, on évacue en fait tout le négatif et l'échec. Ah, parce que ce qui nous fait peur, la, ce qui nous inquiète, c'est la peur de ne pas réussir. Vous avez passé beaucoup, beaucoup de mois à vous préparer pour certains plusieurs années. Vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices personnels. Donc forcément, on a envie de réussir. Et puis, on se projette dans notre métier aussi. On, on, on, on a envie, voilà, en septembre, d'avoir notre classe devant les, devant les yeux. Donc, on veut, on veut vraiment, en fait, on joue sa vie, hein, clairement, le jour du concours. Et donc, eh ben, forcément, c'est stressant, c'est normal. Au lieu de penser à l'échec, à ce qui peut mal se passer on va surtout penser à comment ça peut bien se passer. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez toutes vos connaissances. Vous les avez. Là, il n'y a plus de doute là-dessus. Euh, il n'y a aucun doute. Vous avez acquis beaucoup, beaucoup de connaissances, notamment pour la promo Mandela. On, on parle de choses qu'on sait. Euh, ça a été une année intense, vous le savez. Vous avez vu beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ça, a été, euh, voilà, ça a été très, très actif. Aujourd'hui, ça va payer. Ah, ben, je, je, je vois que nous met une, une, un lien de la vidéo de cohérence cardiaque à rentrer sur YouTube, sur Instagram. Donc voilà, il faut vraiment se rappeler qu'on sait les choses, même si on a l'impression d'avoir tout oublié qu'on a un cerveau qui ne fonctionne pas, on les connaît, on connaît. Et donc en fait, c'est de se dire ben, comment je vais réussir surtout en fait, Donc on, va, on, ben, on se dit qu'en fait on se projette dans la salle, qu'on arrive devant sa copie, que par exemple en français, euh, je ne sais pas moi, la question de réflexion euh, qu'on nous propose, ben, on, on connaît tout dessus, ouais. euh, le courant littéraire, euh, on le maîtrise, euh, en maths, les exercices proposés, on a les réponses, euh, de suite ça vient, ça coule, c'est fluide. On peut même se dire qu'on ben, va réussir à avoir un temps à la fin pour se relire, qu'on va être relax, qu'on ne sera pas euh, submergé par, les, par, les, euh, par le temps qui passe, par les, qui passe vite, par les idées par par les, par les, les parasites. voilà On est vraiment dans quelque chose, une réussite. Euh, parce que la personne de rien savoir, c'est vrai qu'elle existe. Oui. Mais justement, plutôt que de se dire, oh là là, je ne sais pas comment je vais répondre, c'est de se dire, en fait, je serais contente de ma copie. Voilà, donc vraiment, on part là-dessus. Euh, vous êtes entraîné à ça toute l'année, de toute façon, vous êtes entraîné à ces difficultés-là, donc forcément il y a des chances que ça se passe bien, il y a plus de chances que ça se passe bien que ça se passe mal en fait. Là, là, vous n'arrivez pas en touriste au concours, vous, vous êtes préparé, donc forcément vous savez à quoi vous attendre, c'est pas l'inconnu en fait, donc euh, ça va forcément bien se passer. Et puis pour la moment là, au vu des résultats de vos derniers entraînements, euh, on peut vous dire que oui, vous êtes prêt, vous êtes largement prêt. Euh, donc jusqu'au moment de rentrer dans la pièce, on se focalise sur le positif le positif, on s'imagine dans, la, dans, un, dans, un, dans un, un environnement de réussite et c'est pareil pour les épreuves orales, on vous refera un live pour les épreuves orales mais c'est pareil, les épreuves orales vous aurez votre jury donc c'est encore plus impressionnant, c'est pareil on se focalise sur, la, sur sa réussite, je, je sais, je sais le faire, je, je sais y répondre, si je ne sais pas je passe à votre question, c'est pas grave, il ne faut pas s'inquiéter, il y a forcément des choses que vous savez et que vous maîtrisez très bien. Et puis, si on s'en est submergé, si on s'inquiète, si on panique, si vous vous sentez d'un coup paralysé que vous ne savez plus quoi faire, on repense à l'inspiration. Sans partir sur la cohérence cardiaque sur plusieurs minutes, mais c'est vrai inspirer par le nez, euh, expirer par la bouche, ça va vous aider. C est c est voilà, prenez quelques secondes pour le faire, mais ça vous permet de vous remobiliser, de vous reconcentrer sur vous-même et de vous retrouver en lucidité. Voilà pour le tour des petits exercices qu'on voulait vous proposer. Donc surtout, euh, dernier conseil, croyez en vous, détendez-vous. Vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes à quelques mois de, de devenir professeur des écoles. Euh, donc croyez-y jusqu'au bout. Vous êtes bien préparé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup, le replay sera disponible sur nos réseaux sociaux et sur YouTube dès demain. Oui, c'est ça. On ne voulait pas vous prendre trop de temps pendant votre, votre pause. Le temps là, on sait qu'il est compté pour les dernières révisions, pour oui. le temps en famille, pour se reposer, pour faire du sport, enfin, voilà ce qui va pouvoir faire que vous allez réussir ce concours donc c'était juste un petit un petit clin d'œil pour vous n'hésitez pas à regarder cette vidéo si elle vous sert nous on va reprendre les questions sur le chat dès qu'on qu se quitte là, on va répondre aux questions on va vous remettre la liste du matériel n'hésitez pas dans, dans la journée si vous avez encore des questions à ce sujet vous nous les posez en message privé mmh. ou sur le chat directement et de toute façon pour la promo Mandela vous savez que Yves et Jean-Paul sont dispo pour vous pour vous aider par téléphone par mail n'hésitez pas à les appeler Jusqu'au jusqu'au jour des épreuves. On pense fort à vous et puis euh, ça va le faire. Vous êtes capable, ça va le faire. Euh, ah oui, une, une dernière idée avant de se quitter. Objectif maîtresse Amandine qui nous dit préparer une playlist motivation à écouter dans la voiture sur le trajet. Très bonne est idée. Vrai, est euh, la, la musique. musique. Ouais, la oui. musique est pas mal faire une petite playlist motivation et, et ça va le faire. Merci à vous tous. Merci euh, à euh, tous. Bon, bon courage, courage et, et vous allez réussir, ça c'est sûr. Au revoir. Au revoir.